Le volontariat s'adresse à toutes et à tous. Quel que soit votre âge, vos compétences, il existe un projet qui peut vous correspondre. Permettre à toutes et tous de s'engager dans une action solidaire à l'international, voilà la mission de France Volontaire, un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Qu'il s'agisse du volontariat de solidarité internationale, du service civique à l'international, des congés de solidarité ou encore des chantiers de jeunes, les modalités d'engagement citoyen pour le développement et la solidarité internationale sont adaptées à tous les profils et à toutes les durées d'engagement. Il s'agit de missions très concrètes. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les volontaires s'engagent de 15 jours à 6 ans pour l'accès à la santé, à l'eau, à une éducation de qualité, mais aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore la réduction des inégalités en général. France Volontaire est une plateforme qui réunit trois grandes familles d'acteurs du volontariat. Tout d'abord l'État, avec pas moins de quatre ministères qui sont membres, au premier rang desquels le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi l'Agence française de développement et l'Agence du service civique. Deuxième type d'acteurs, les collectivités territoriales et les associations de collectivités qui mobilisent les volontaires dans le cadre de la coopération décentralisée. Et enfin, la société civile, avec plus de 30 associations membres du réseau. Pour mener à bien ces actions, France Volontaire peut compter sur ses équipes en France métropolitaine et dans les Outre-mer, ainsi que sur un réseau d'espaces volontariats répartis dans 24 pays au plus près des volontaires et des partenaires locaux. Votée en 2021, la loi sur le développement solidaire donne une nouvelle impulsion au volontariat en le reconnaissant comme un des leviers transversaux de l'action solidaire de la France. Cette loi renforce aussi les partenariats et le principe de réciprocité qui permet à davantage de volontaires en provenance d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie de réaliser une mission de volontariat en France. Alors n'hésitez pas à consulter le site France Volontaire pour en savoir plus.